Salut Simon, bienvenue. Ouais je pépé, pourquoi t'as mis euh... as mis euh, une tête aussi rapprochée comme ça Lui ouais, ça un me... fait pour ça lui Attends là il a quel âge Je sais pas. C'est un peu pour ça me fait à lui Ouais Best of 4, à un moment. J'ai un pote, j'ai... Allez boss <rire> fait... Fait... <rire> Vas-y, tu ne sais pas expliquer c'est parce que je rigole en même temps, c'est l'émotion, tu vois, c'est... Vas-y, expliquez, euh... s'il te plaît a few moments later. Et du coup... Eh, t'explique lentement, en gros, il y a un mec, tu sais quoi Il veut sortir le clip Du coup, tu t'appelles comment, vu que Emmanuel, c'est pas toi attends, attends, attends, ne me dis pas, ta daronne, elle s'appelle Emmanuel Paruchon <rire> Comment ça, ta daronne elle s'appelle Emmanuel Paruchon <rire> comment, comment tu ris <muches> BXE. Ce qui nous a manqué le respect. Ah <rire> la Daronne d'un mec, le pauvre. Attends, attends, attends. Le pauvre, attends, il a rien entendu. demandé. Ma mère, elle est venue, elle m'a dit :« Enlève ton pantalon, je suis censé faire quoi ?» Quoi <rire> <cười> T'as des viewers. Voilà. Eh, <rire> bon bon t'as des viewers fous. T'as vu les, les morts en 2020. Père. Et qui dit ça dans un sur-un-street Ah putain <rire> oui, T'as des viewers fous Mais bien sûr j'ai des viewers fous Est-ce que je la gifle En vrai oui Mais comment ça enlève ton pantalon C'est pas des choses qui se disent à son à son enfant ça Non mais c'est ma belle-mère Ah bah ça va ah, c'est ta belle-mère c'est bon J'ai besoin d'un psy car j'ai besoin d'un psy j'ai des problèmes avec des potes <rire> Vas-y raconte C'est normal Pff. Non c'est pas normal. De se prendre ah. des olives à 8h du, du mat dans le fiac, c'est pas normal. J'ai vraiment pas compris là. Non, c'est le vieux il a dit il a des problèmes avec ses potes. Je lui dis vas-y raconte. Et il a dit il se prend des olives à 8h du mat par ses potes. Vraiment les olives c'est un délire je comprends pas. Pas de bon. moi bon, les olives. Attends, <rire> parce que Belek a une expression économique que je connais pas. Vous parlez bien de la graille, olive, la graille. Non, on parle de des mille ans de souffrance. Ah, moi je croyais vous parler des olives là, j'imagine que je Attends, attends, attends. T'imagines quelqu'un qui envoie des. En mode, il se reçoit des non, olives On lui balance genre, des olives même, genre, il, il ouvre le, le pantalon de mec et il met dedans, genre, t'as capté. Des olives, toi, <rire> Ah, t'as une dedans, grande ouais. imagination, hein. Euh, Par contre, ma belle-mère, elle est grave chelou. Ah, je vois ça. Elle a 24 ouais, ans, ouais. frère. 24 ans Comment ton daron, il, il s'est marié avec une meuf de 24 ans on dirait que dans un an je la dépasse non, cette naine. Il y a plusieurs mecs, il y a plusieurs tubes. Tu sais comment ils se sont rencontrés non T'as vraiment une belle-mère naine de 24 ans qui est riche <rire> <rire> Et que tu vas dépasser dans un an Attends, dans un an, la taille, taille d'un moyen, c'est genre euh, moins d'un mètre cinquante. Ça veut dire qu'il fait pas 1 mètre quarante. Pas naine Il dit naine <rire> Car pour moi c'est petit mais elle fait 1 mètre soixante-deux. Ah ouais oh, C'est pas, pas ah, non ça Mais oui c'est pas non C'est des cons quoi C'est une taille normale ça fait Ils se sont rencontrés sur Tinder Ah ouais Ta belle-mère elle était sur Tinder Wesh ouais, Vous voyez J'arrive j'entends ça Je viens, viens, on <rire> le but. Sa belle-mère De <rire> toute façon tu verras dans le best-of Attends, sa tante elle est vraiment sur Tinder Non, sa belle-mère Elle a rencontré son père sur Tinder <rire> Sur Tinder <rire> What en plus de mettre pris le truc Mais quoi mais ils sont trois Je suis 1v3 je ne peux uh, pas Pourquoi tu es trop sexy Oh parce que tu sais Je suis français Ah français très sexy Ah merci merci Tu you. Do les hommes Oh oh do I like men Do I love Maybe I do eh? Ah, you're teasing me You're teasing me, you naughty naughty Excuse-moi, je m'étais euh... <rire> <rire> éclipsé pendant un moment. T'inquiète, t'inquiète. Ça va les mecs, avec toi, qui kiffent les hommes sur Apex. Ah, je sais ah, pas, je vais... Ah, ouais, beau... tu vois <rire> On oh, dès que j'arrive j'entends le temps. cette innovation et fais la prière avec motivation. Ça va, Victor Raffox Ouais, ça va, ça va, hein. <rire> Viens demain, en physique-chimie, on travaille sérieusement. Mais va te faire foutre, je voulais travailler, je pouvais pas à cause de vous. Pardon, Einstein, en mode j'ai corrigé, j'ai dit Newton, Hello. et j'ai pensé à cette vidéo. Euh, bonjour, c'est le fils de Newton. C'est le fils de Newton. le fils de Newton euh, Pardon, c'est le père de Newton. C'est con C'est son père. Ce con, on veut dire c'est le père de Newton. Tu connais Juju ou pas Ouais, je sais, c'est le mec jaune. Quelqu'un a besoin d'aide pour un exercice. Les profs qui se mettent sur la table, au lieu de se mettre normal, ils font quoi ils, ils se penchent, ils penchent, frère. Et toi, quand t'es derrière, t'as un gros plan comme ça sur leur cul, tu vois Oui, un, un gros plan sur leur cul parce qu'ils aiment trop se pencher de ouf. Pendant que, que c'était arrivé, Et ben, ils l'ont pris en photo et ils ont mis sur Snap. Et actuellement, elle est en train de tourner sur Snap. En vrai, c'est sale, mais... Moi, je j'ai rien, à... rien fait dans l'histoire. Imagine, t'es une prof, là, tu vois, t'es sur Snap. t'es euh... J'avoue, en vrai, ça se fait pas. Hein. Mais c'est drôle, quand même. J'ai une prof. Je crois, elle me kiffe. Attends, attends, attends. Genre, c'est pas... Euh... Euh, genre... Non, pas elle me kiffe, mais genre elle me kiffe. Genre, la même pro, mais pas... Euh... Genre, euh, je suis un bon élève, Ouais. Pas euh... Comment Mais il est pas, con! Je... Attends, attends, vite fait, vite fait! Yes, je l'ai collé! Oh, si je tape 1v3. Zumba. Ça sera en clip TikTok! Donc raconte EZ, pas trop Z. ta vie pour le clip! Break! Non, ça bug! Ça bug! Ça a bugué Non! Un v 3 let's go! Je vous l'ai dit ou pas? Ça part en clip! Grenade! Grenade! Et Bref, ah, allez on y pas va. Pardon, Bah oui. Ça a pas commencé respire Ça a pas commencé, j'en rigole déjà Attends, attends, attends, attends, attends, attends. Attends. Mais les casseroles Les casseroles ça commence déjà. Eh, ah, Attends, ça a pas commencé. Wesh il va pas. Ça a pas commencé. Attends, je rigole déjà. J'espère ah, que vous aimez jouer du pipo. Moi, je vais jouer de l'accordéon. Ça va C'est ça. de merde. De, de, de, de, de, de, de de pas Alors comme ça, chez Michel, il n'y a pas de l'oseille Et qu'est-ce que je vais faire de cette oseille Oui <rire> <rire> Mais tu descends en quelle barre sale fils de pute <rire> Tu descends en quelle calabar J'ai trop de rire, Après, ça, rire. Le gueule va se... <rire> <rire> <Voilà>. <rire> tu vas te marier, toi <rire> <rire> Le bruit il m'a trop fait rire Quand ça glissait, ça fait psss tu vas te marier toi Non c'est trop c'est trop c'est dans l'excès là Non mais j'arrive pas Je prends de l'eau deux secondes j'arrive Je bois de l'eau pendant un petit peu Pendant un petit peu Attends vous <rire> faut qu'il me remette un hein, parce que... ça commence mal, <rire> <sur là. rire> Moi, ça commence mal. Juste ça j'ai rigolé Attends, j'ai déjà rigolé dans la bouteille. Non, c'est mieux, je bois pas en fait. Tu veux quoi Moi je suis un ninja. Dans la cité, on va appeler le bâton. Parce que. C'est un bâton, Un bâton, Un bâton Vas-y. <rire> Là, t'as bandé avec mon toit. Je suis un gars de. Attaque fulgurante Attaque oh. fulgurante <rire> T'es une guitare Attaque un fulgurante <rire> Regarde, regarde <rire> Regarde mon fils, fait fais Tu es Putain mais... Les chouettes jouent le dors Tu as un peu Putain mais... Pourquoi il a un but Le sol, il est dégueulasse Vous avez fait pipi par terre ou quoi <rire> <C 'est... rire> Mais tu fais quoi là Comment se voyerait du coup <rire> C'est drôle ça fils de putain que Je voulais oh. J'ai failli, de... failli annuler la course monsieur l'heure. <rire> pas ouais. comment <rire> En fait quand, quand, quand, quand, quand on fait une course oh C'est vrai, vrai que vous j'avais une, une, une tête de psychopathe. C'est ça mm. que j'ai hésité <rire> Tu sais quand il faut pas rigoler moi je rigole ah. trop Oh, ouais ouais <rire> oh non <rire> il faut, Non faut pas que je rigole J'ai deux fois plus Deux fois plus de rire j'ai faire ça. J'ai deux fois plus de rire que toi. Comment on fait? Elle rire facile, mais vraiment. Mais moi, je suis dans tout notre entourage. Je suis celui qui rigole le plus facilement, vraiment. Donc, euh, c'est sûr que je vais perdre. Moi, je rigole trop pour de la merde. Ce qui reste bien gravé dans ma tête, c'est tu t'es empaté ma fille. C'est une gamine, je crois. Que vrai. <rire> <J 'étais plus rire> ou... Tu t'es empaté <rire> ma fille. Personne. J'imagine quoi? Et non, non, du pâté. Et toi aussi. <rire> oui, j'imagine du pâté frère. Tu marques ton tomate. c'est <rire> <pense> ça. <rire> tu t'es empaté. pâté, Parce que ça y a aucun lien entre leur comportement ouais, parce que oui, parce que on peut voir que dans la vie réelle et la vie Putaculaire on peut voir que la malédiction du noir est vraiment à charger. Bye. Uh -huh.